La Zumba et qu'est-ce qui rap? découpe la prod comme shit dans la trappe. Bitch, je les vois de loin sans flash. Faut que je me refasse, le temps passe. un dur bon pour gratter ma pièce. J'viens des rues de Dakar, mais pas de la thèse. J'prends le pouvoir négro comme Ramsès. Lorsque le snake negro faut que ça cesse. Trop mon du tarot pour vendre la cesse. Mais parle de lui, je t'enlève la vie sans stress. Trop cool pour c'est plus que le sang. C'est plus du rap négro, j't'agresse. Vu le con, j't'éclate. Même si je viens avec un handicap, la reste, c'était juste une étape. Faut que je passe le Je m'attaque comme Ellie Entouré de fébriques, snake, donc shelly Je veux ramener mes gosses à l'école dans la 6-suite, shelly Fuck, bitch, à son nevi Hey, le business c'est black, tu peux perdre ta vie sans flash Pas de combat si tu t'engages, à propos des sous et des pourcentages hey, Le business c'est black, tu peux perdre ta vie sans flash Pas de combat si tu t'engages, à propos des sous I'm a boss!